J'ai découvert la recette idéale pour des cheveux doux, comme du velours. Prenez une dose riche et onctueuse de pantane Prové, soin réparateur et protecteur. Ajoutez un zeste de provitamine nourrissante. Appliquez ce mélange sur des cheveux secs et frisottants assoiffés de vitalité. Laissez-les en absorber tous les bienfaits et se lisser instantanément. Le résultat est plus qu'à chaud. Pantane prouvée, soin réparateur et protecteur. La recette des cheveux doux, comme du velours.